Bonjour à tous. Nous sommes le 22 février 2021. J'aimerais regarder avec vous euh, ce qui se passe sur les marchés, surtout euh, avec euh, cette euphorie qui euh, perdure. Euh, la chaussure marche qui n'a jamais été aussi haute et on continue euh, de prétendre que les marchés euh, vont continuer à, à monter d'une manière euh, infinie. On dit qu'on est euh, presque la même déclaration qui avait été dit en 1929. On est rendu sur un plateau, euh, euh, un plateau qui va euh, se perpétuer pendant très très longtemps, surtout avec euh, aujourd'hui les paramètres qui sont un peu différents au niveau de la Fed qui continue à injecter euh, des masses euh, énormes euh, dans le marché, euh, c'est pas seulement le 2000 milliards, euh, ben, 1900 milliards qui va être injecté par, par Biden, mais c'est plus que ça, ça se trouve être euh, euh, le 120 milliards qui est injecté euh, discrètement, euh, à toutes les mois, par euh, la Fed, donc euh, la Fed qui est rendue main, qui travaille main dans la main avec euh, le Trésor américain, avec Jeannette et Hélène, Jérôme Porval, Jeannette et Hélène, on a brisé le mur qui les séparait, donc aujourd'hui, on peut, euh, la, la, le gouvernement américain peut, euh, à son gré, euh, imprimer de l'argent, euh, demande de manière euh, forme informel à la Fed, mais euh, il peut faire ce qu'il veut et c'est ce qu'il va continuer à faire. Mais le, le, le grand souci en ce moment, ça se trouve être que euh, il y a plusieurs... Euh, on a plusieurs raisons d'être au moins, je dirais pas qu'on puisse connaître un crash, je ne le sais pas, c'est pas moi qui décide. Euh, par contre, qu'on pourrait avoir une bonne correction. Et on est dû à tous les niveaux. Là. On est en surachat, le, le bitcoin est en euphorie. Cette fin de semaine, on est allé près du 58 000. Donc maintenant, on est en correction aujourd'hui. C'est un peu normal aussi. Celui qui avait euh, été le déclencheur un peu de cette folie, Elon Musk, euh, vient de déclarer euh, « ouais, On est peut-être allé un petit peu trop haut avec le bitcoin » lui qui disait qu'il voulait accepter les bitcoins pour se faire payer avec ces tests-là moi j'ai pas de problème avec ça c'est lui qui fait son affaire mais qu'une personne comme ça a déjà une action qui est hyper évalués, euh, compte tenu euh, euh, qu'ils sont. Ils ne sont que des producteurs automobiles. Je sais qu'Alan Moss a beaucoup de projets. Euh, et Il travaille maintenant avec euh, Star X euh, pour la NASA, donc beaucoup d'entrées d'argent. Donc, euh, au niveau du futur, euh, Alan Moss est un entrepreneur extraordinaire. J'ai absolument rien à dire contre ça. Au contraire, c'est super. Par contre, euh, la valorisation de ses, ses, son entreprise d'automobile, euh, euh, là, Apple s'en va aussi dans les les véhicules automobiles euh, les grands aussi euh, GM euh, continue là c'est la vôte, là euh, la bôte, excusez euh. Euh, Chevrolet Bolt ah, Volt. Donc, peu importe là, euh, beaucoup de promotions là-dessus ça s'en vient, donc les voitures électriques il va y avoir beaucoup, beaucoup de compétition au niveau de, de la voiture de Tesla bon, ça va être à suivre là. Euh, mais revenir à ce que je voulais parler ce matin c'est qu'on est en euphorie à tous les niveaux euh, rien n'a arrêté et ce qui est dangereux dans cette euphorie-là c'est que il n'y a plus personne qui croit qu'on peut vivre une baisse une baisse euh, bientôt au niveau des indices boursiers, au niveau des actions, au niveau des actions technologiques surtout. Euh, donc, dans un moment comme on vit là, euh, c'est un moment qui est dangereux. Euh, je vous rappelle encore que ça ressemble beaucoup, beaucoup à, à l'an 2000. Et euh, je ne sais pas, euh, à l'an 2000, on ne croyait pas que la bourse allait tomber. Au contraire, on croyait que... Euh, continuer à, à monter. On avait raison mais on avec un décalage que les entreprises internet seraient l'avenir et c'était vrai, mais on a eu euh, quand même un, un grand moment de pénitence après le la, la, la, les bulles la bulle qui a éclaté hein, bulle de dot com qu'on appelait on avait eu raison mais euh, trop à l'avance parce que aujourd'hui c'est vrai internet a dominé tout mais quand même aujourd'hui on est on a cette bulle là qu'on vit mais encore plus amplifiée. Et euh, au niveau des réseaux sociaux, c'est loin d'être, euh, la partie est loin d'être gagnée par, euh, je parle, je pense à Facebook, Twitter, regardez parler.com euh, qui est un peu euh, Twitter euh, pas non censuré. est revenu, euh, vous pouvez aller sur le site Parler, euh, moi je me suis créé un compte, donc euh, non, euh, les compétitions, les compétiteurs sont là, il y a Gab au niveau des réseaux sociaux euh, où on ne censure pas, donc euh, c'est loin d'être euh, sûr que Facebook va garder sa domination euh, mondial. C'est sûr qu'on travaille fort à ça parce que Facebook, Twitter, Google, sont main de travail, main dans la main avec les gouvernements et on ne veut pas de compétition. On veut rester les les, les maîtres d'œuvre de tout ce qui est communication. Et regardez, moi, je, dans le fond, je peux bien parler, je pourrais parler, mais je suis sur YouTube. J'étais chez sur Odyssée, mais ici, la, les compagnies de câbles ont coupé Odyssée momentanément, mais là, c'est revenu. Euh, pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression euh, euh, si on ne rentre pas dans le moule. Donc, euh, c'est ça, on va débuter. Bien, dans le fond, j'ai quelques euh, articles là, que j'ai grappillés. Euh, surtout, euh, je voudrais vous parler du sentiment qui existe. Euh, c'est euphorique et on ne pense pas que les choses vont euh, s'arrêter de monter. C'est dans ces temps-là qu'on pourrait justement à, commencer à craindre. En tout cas, on a plusieurs indications. J'ai tout mis sur mon site, mes sites, ben, boursetechnique.com, mes gold bull Market. Donc, vous pouvez retrouver les articles là. Euh, la première article, on va regarder la raison, la seule raison d'être baissier est euh, est personne n'est baissier. <rire> Donc euh, euh, l'article parle un peu de ça dans le fond on est rendu avec euh, euh, des euphories euh, incroyables euh, et euh, euh, dans le fond la raison principale euh, pour laquelle on devrait faire attention c'est que tout le monde est euphorique et les marges les, les achats sur marge n'ont jamais été aussi hautes, l'article parle un peu de ça, euh, dans le fond tout comme je vous avais pu dans une des dernières vidéos, je me répète, c'est la même chose. Euh, euh, on est dans des risques très très très anormales, des niveaux de risque ici là. Ce graphique là parle de ça là, le normal risk level. Là on est rendu euh, vraiment euh, euh, plus fort que ce, ce qu'on était euh, euh, en 2000. Euh, non, non, on est vraiment... Euh, et les risques euh, qui peuvent être... Euh, ben, dans le fond, euh, s'il est clair qu'il existe une manie spéculative cela restera le cas jusqu'à ce qu'un événement exogène crée une instabilité financière, comme euh, l'enquête l'a noté, il existe des risques pour les perspectives. Euh, Bon, là, il parle un peu des risques là, euh, ce qui peut arriver. Euh, là on parle du risque du dollar que le, le dollar a repris un peu de force, mais là-dessus euh, oui parce que dans le fond les taux de 10 ans continuent à monter, mais c'est le, le fait que les taux de 10 ans euh, montent, c'est un autre risque pour euh, les euh, actions. Donc, euh, les actions pourraient euh, dégringoler parce qu'on pourrait se réfugier euh, dans des monts du trésor. Euh, les Il euh, bon, y, y a plein de graphiques là, dans l'article, vous, vous irez lire, euh, lire ça, mais euh, peut-être regarder le dernier graphique qui dit que les, mar les marchés sont complètement déconnectés de l'économie. C'est pas nouveau, comme vous le savez. Donc, euh, réel, euh, le produit intérieur brut... Euh, Uh, stand, les, les ventes uh, cumul cu cumulatives, uh, standard and poor uh, la croissance des ventes uh vous voyez, même si on a repris un peu du poids de la bête, on n'est pas du tout, du tout à la hauteur euh, du euh, du Standard and poor euh, Donc, euh, et par, on parle aussi euh, des taux d'intérêt, euh, que Parole a assuré euh, euh, qu'on va continuer à avoir des taux d'intérêt bas jusqu'à 2023, et on ne peut tout simplement pas monter les taux d'intérêt parce qu'on on pourrait vraiment, vraiment avoir euh, une dégringolade terrible, donc on va garder artificiellement euh, les, taux d'intérêt bas, euh, ça je vais vous lire quelques citations, euh, ça c'est Michael, euh, comment -ce il s'appelle, je l'ai lu, euh, euh, bon, ben, sincère, bon. Au sommet du marché, il est courant de voir ce que j'appelle l'effet « high-five », c'est-à-dire euh, que les investisseurs se donnent des euh, « high-five » parce qu'ils gagnent tellement de papier-monnaie. Cela se passe maintenant, je me méfie également des amateurs. Euh, sorte de, de la menuiserie pour insulter d'autres investisseurs. Ben, C'est justement ça. Les amateurs sont rendus là, sont tous professionnels et euh, se trouvent à, à alimenter encore euh, les bulles, là, que ce soit au niveau du bitcoin, au niveau euh, des indices boursiers, au niveau euh, comment devenir millionnaire en, en quelques clics. Euh, on a plein, plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Euh, la plupart des investisseurs pensent que la Fed protégera leur investissement de tout dommage, mais euh, cela ne peut pas durer mais c'est vrai que la Fed va encore intervenir. Si on a une correction, la Fed va continuer à encore, encore intervenir et ça va encore souffler les bulles encore plus. Puis, euh, si vous faites le, le comparatif, l'injection monétaire versus euh, la, le gonflement des actifs, on n'a pas le temps d'aller voir ça, c'est directement euh, relié. Euh, on n'a même pas de discussion là-dessus. Donc, euh, euh, c'est ça. La plupart des investisseurs euh, euh, sont très, très confiants. Et là, on parle des bulles euh, qui, en ce moment, euh, se trouvent à... Bon, on avait des petites bulles ici euh, euh, qu'on appelle des petites des petites bulles à comparer de ce qu'on vit en ce moment au niveau du Bitcoin. Euh, c'est même pas comparable. Donc, euh, l'article, je l'ai placé. Euh, c'est pas là-dessus, c'est sur bon, les dettes publiques américaines ont été multipliées par 31 recettes fiscales par 6 euh, au niveau des euh, présidents, là, c'est un petit article que j'ai mis là. ah c'est surtout cet article-là qui est très, très important. Cathy Wood, euh, c'est une... Bon, une femme, c'est rare dans ces milieux-là, euh, qui a créé son propre hedge fund, euh, ARK Investment, qui est devenue euh, vraiment, vraiment très, très puissante, monétairement, euh, depuis le dernier crash, parce que les pariée sur euh, euh, Tesla et euh, sur le Bitcoin aussi, en tout cas sur, sur des actifs, et euh, écoutez, elle a, elle a vraiment euh, surperformé presque tout tous les autres hedge funds. Et aujourd'hui, elle, elle a créé son propre hedge fund. Et maintenant, euh, euh, elle se trouve à mettre en garde que le marché est vraiment euh, évalué. C'est une entrevue qui est passée à CNBC. Donc, euh, elle a mis en garde contre le risque croissant d'une correction des marchés boursiers. Si les taux... Les taux de 10 ans continuent à monter fortement. Les taux de 10 ans et 30 ans continuent à, à monter, on le voit très, très bien. Donc, euh, ça, ça se trouve être le graphique, mais je pourrais aller vous le montrer l'autre graphique. On n'aura pas le temps, mais euh, dans le fond, ça se trouve à, à être ça qui pourrait faire en sorte que euh, le marché puisse dégringoler. Elle explique ça. Elle explique aussi les taux de valorisation, mais c'est curieux quand même, euh, parce qu'elle a investi euh, sur Tesla et pourtant Tesla euh, euh, lui-même est hyper euh, évaluée. Euh, ici, elle parle euh, maintenant les, euh, les PE, les là, ratios. Là. Euh, maintenant, l'une des choses que j'ai trouvé intéressante au cours des 20 dernières années, c'est que le ratio PE du Standard Poor a tendance à euh, euh, entre, culminer entre 20 et 25 fois les bénéfices prévisionnels. Je pense que la raison... Et que la plupart des gestionnaires de portefeuille et peut-être que les chercheurs en recherche quantitative étudient la croissance normalisée du PIB nominal de l'ordre de 4 à 5 de taux d'intérêt. Maintenant, si vous pensez que c'est là que les taux d'intérêt à long terme devraient se stabiliser, si vous pensez que 20 à 25 fois est une croissance euh, sur 4-5 c'est donc l'inverse. En tout cas, elle explique, là, dans le fond, qu'on pourrait vraiment être à, à des niveaux à cause du euh, fait qu'on pense qu'on va avoir une croissance de 4 et 5 euh, ou 5 à l'avenir. Euh, Ce n'est pas tout à fait euh, pas probablement le cas. Euh, donc, euh, et son fonds, euh, euh, qu'elle a euh, débuté, c'est sûr que euh, écoutez, ça l'a euh, augmenté d'une manière euh, euh, euh, folle là, depuis les derniers temps, mais quand même elle qui euh, a franchement euh, a réussi un coup de maître, c'est sur surtout euh, le fait qu'elle ait anticipé la hausse de Tesla et euh, le Bitcoin et d'autres actifs aussi, euh, je pense que c'est depuis euh, mars, là. Euh, elle, est, elle est rendue une vedette, elle est devenue une vedette, mais euh, donc elle qui a vraiment surperformé dit euh, qu'on pourrait connaître une correction, c'est un autre élément, à part de tout ce que je vous ai dit depuis des, des semaines, euh, euh, c'est pas parce qu'elle le dit, mais c'est un autre signe avant-coureur qu'on pourrait connaître cette fameuse, euh, parce que c'est un effet d'entraînement faut pas oublier. Donc, euh, aussi le fameux Elon Musk qui avait dit euh, « avait dit, Ah, il faut acheter du bitcoin, euh, euh, qu'on va commencer à prendre des, des bitcoins pour euh, euh, acheter des voitures Tesla », lui-même dit que le bitcoin semble élevé après avoir dépassé la valeur marchande de 1000 milliards de dollars. Et euh, ainsi, lui qui avait dit qu'il y a… On on, euh, veux dire, on, on on va probablement s'en aller dans le Bitcoin. On, on a il a acheté beaucoup beaucoup de Bitcoin parce que Elon Musk a beaucoup beaucoup d'argent, mais pour lui c'était peut-être pas une grosse somme, mais quand même euh, il a lancé le mouvement et là en ce moment il dit bon ben qu'il faut euh, euh, être prudent parce qu'il serait peut-être un peu élevé et euh, ce que j'aimerais aller voir justement en terminant euh, ben on va aller voir le fameux Bitcoin euh, qui en fait, à la fin de semaine là, euh, a, a atteint 58 000 là on se trouve à être euh, euh, bon on a tombé à peu près 47 000 mais c'est normal ne faut pas penser que le Bitcoin euh, c'est vraiment euh, regarder le long terme là. Euh, ok si je peux l'avoir mon long terme moi ça s'en vient, regardez ce que c'est le Bitcoin, dans le fond là on le voit très très bien ici que on se trouve avoir euh, euh, eu un autre achat euh, euphorique depuis que, surtout que Moss a dit qu'il fallait euh, être dans le Bitcoin, euh, moi je je vous dis, je ne suis pas dans le Bitcoin, mais par contre, je vois comme un, un danger de justement euh, euh, avoir des manies spéculatives euh, euh, comme ça. Donc, euh, euh, c'est ça, au niveau du Bitcoin, au niveau... Euh, bon, les futures sont à la baisse. c'est normal. Avec euh, le Standard Poor, on se trouve à avoir euh, euh, probablement une correction, comme je vous dis, qui s'en viendrait. Mais sur le long terme, le Standard Poor, euh, je peux pas vous dire que qu'on voit que la banque centrale ne réinjectera pas où oui, elle va injecter et euh, pour terminer on va regarder ben, l'or euh, dans le fond aujourd'hui même si on a euh, beaucoup de euh, ça monte euh, ça ne veut pas dire que l'or euh, a terminé son sa consolidation mais quand même on peut dire que l'or euh, euh, pourrait justement euh, euh, reprendre un peu de de galon euh, et euh, si ce, cette consolidation se termine, ben, là, on pourrait reprendre la, la fameuse course là, ben c'est tendu mais euh, c'est l'argent qui est peut-être plus euh, à surveiller euh, de ce temps-ci. Euh, mais c'est sûr que si l'or, euh, si l'argent monte, l'or va suivre le mouvement. Euh, habituellement, c'est le contraire qui se produit, mais euh, un va pas sans l'autre. Et on sait que, non seulement l'or, mais les euh, les autres euh, actifs, les, le cuivre, le, le zinc, euh, le nickel, tout est à la hausse. Donc, euh, euh, non, on s'en va euh, probablement, regarder ça, ça se trouve être euh, l'argent, on termine avec ça. L'argent qui se trouve à vraiment... Euh, euh, on voit que c'est à la hausse. Là. On avait eu connu ici le petit top là avec euh, GameStop, mais parce que les, on voulait faire monter euh, SLV ou tout ça, mais non, on n'a pas réussi. Mais peu importe, euh, le principe, c'est simplement de vous dire que euh, l'argent a quand même un graphique euh, qui est euh, super beau euh, au niveau du, euh, du long terme. Donc, pour moi, rien n'a changé. Le scénario est toujours là. Euh, Peut-être... Euh, pas dire qu'on va avoir une correction euh, importante ou très très importante ou un crash, même euh, certains le disent, c'est pas ce que je crois, moi tout simplement ce que je vais faire euh, les prochains jours, c'est euh, continuer à, à, à vous dire qu'il faut être dans l'or, l'argent, euh, qu'il faut être prudent au niveau euh, du marché euh, lui-même parce qu'on pourrait subir une grande correction euh, ou peut-être une petite correction et que la FED va encore réinjecter, mais on pourrait faire du surplace longtemps, je sais pas. Mais euh, quand même, euh, il faut être prudent. Et ça vient pas seulement de moi, mais de Madame Wood, qu'on qu vient de voir, qu'on vient d'entendre. Et de plusieurs qui commencent à se dire euh, « Ben là, on est pas mal trop euphorique et pas mal trop confiant. » Donc, euh, souvent, c'est euh, euh, les revers arrivent là et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Donc, euh, on se revoit très bientôt, euh, probablement deux, trois fois cette semaine pour justement discuter de tout ça en détail. Et on suit le marché de l'or et de l'argent.